J'avais vous avez sorti le vitriol Pas trop naze Ah si Ouais. Ouais. Okay. 3h du matin hier. Ah oh, les copains du CCN ils remettent ça ce soir ça, ça s'éclate apparemment, c'est mortel. Je suis très très fatigué. <rire> je suis très fatigué. C'est quoi ton secret Comment bah, tu fais bah, Je me couche de bonne heure. Je crois pas <rire> Non. <rire> Je bois de la Volvic. On essaie de s'organiser de telle façon à être le plus réceptif possible au débat. Quand on voit tous les syndicats, tous les salariés qui sont dans la lutte aujourd'hui, euh, il faut que ce soit positif pour eux. On trouve que les journées sont trop courtes mais on aimerait plus débattre, c'est ça, ça qui nous nourrit à la CGT. On a besoin de sortir avec de la pêche, de la patate quoi. On se dit les choses, une fois que les fondations sont construites, on construit la maison dessus. Là je pense que la CGT a, va sortir grandi de ce congrès. Peu importe qui sera à la tête, peu importe ce qui va se passer, vive la CGT. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour et, et bienvenue, je suis heureux de pouvoir en effet répondre à vos questions. Ah oh, ça y est, ça me reprend. Ah oh, ce matin, mais j'avais la niaque. Et là avec ces deux-là, mais ils me saoule. Oh, toujours les mêmes questions. Pourquoi je me suis lancé dans cette histoire de retraite mais... Et puis la retraite pour moi c'est nos 3 ans, alors je m'en bats l'œuf. Hein. Oh, franchement, mais je perds mon temps. Oh purée, ma montre oh, Je suis en train d'enfler le schmicard, et là je sors ma Rolex. Allez, méthode ENA. main sous la table, on recadre au niveau de l'épaule, merci la régie. Un déhanché, et hop, la classe américaine, ni vue ni connue. Ah, là, au moins je suis bon. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme Oui. Peut-être. Si on suit la ligne de Philippe Martinez, la réponse serait oui, puisqu'il avait montré une volonté d'ouverture. Est-ce que vous seriez prêt à travailler jusqu'à 64 ans <rire> Joker. Non. non. Oui. Que vous seriez prêt à travailler jusqu'à 64 ans Et vous, vous seriez. Est-ce que vous seriez prêt à tenir votre père jusqu'à 64 ans Il n'y a pas de réponse. Je n'ai pas de réponse du Petit Journal du quotidien. Ils ne veulent pas. Bon alors euh, la retraite à 64 ans c'est toujours pas bon C'est toujours pas bon. C'est bon la retraite à 64 ans Non. <rire> Carrément pas. Et la retraite à 64 ans c'est bon Tu rigoles C'est bon. Ou... Ben ouais. Et pour vous <rire> Salut mes amis CGTistes. je profite de ce survol sur Clermont-Ferrand pour vous apporter tout mon soutien. Être enfermé dans une capsule jusqu'à 64 ans, je le souhaite à personne. Alors, n'abandonnez jamais vos combats, car vu d'ici, cela en vaut la peine. Oui j'arrive. Ah mes amis de la CGT, on va pouvoir se faire un bœuf je fais péter la vodka. 1, 2, Bonjour, nous sommes interprètes en langue des signes française. Et merci d'avoir rendu le congrès accessible en langue des signes. mm